Actuellement, au confin de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, laissez un message après le bip. Au confin de mon confinement, ça a commencé avec des interrogations. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour passer le temps Est-ce que je rentre en France pour retrouver la famille Ou encore, combien de temps ça va durer Comment ça va se passer Juste après, il y a eu le pétage de câble. Le pétage de câble de se retrouver seul face à l'ennui. Sans personne à qui parler sans personne qu'on peut toucher, juste avoir ce contact physique. J'ai passé des journées entières et des nuits sur mon téléphone à regarder des vidéos de gens qui s'ennuient, à essayer de suivre les informations locales pour connaître la situation et les mesures prises pour ce pays qui n'est pas le mien. Je me suis retrouvé à danser devant le miroir, à faire des choses qui n'avaient aucun sens, à faire moi-même des vidéos qui n'avaient aucun sens et surtout à ruminer d'être enfermé. Après, il y a eu l'acceptation. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut s'y faire, il faut être patient. Et puis, c'est surtout une bonne occasion de se retrouver soi-même et les proches. On peut les appeler. En temps normal, on le fait jamais. On y pense, mais on ne le fait pas. On n'a pas le temps. On n'a pas de créneau. Là, il n'y a pas de problème. Tout le monde a le temps. Et du coup, ça, ça permet aussi de recréer des liens. Mais c'est aussi l'occasion de faire du sport, de lire, de méditer et surtout d'apprécier. D'apprécier le fait d'avoir un toit sur la tête, un certain confort. On a Internet. On peut, on peut aller avec des amis faire l'apéro, tout en restant chez soi, et ça c'est plutôt pas mal. On a la santé, et surtout il faut réaliser la chance qu'on a, et surtout pas perdre l'espoir. On est le 18 e jour de confinement, et j'ai enfin appris à relativiser. Car grâce à ce qu'on vit, la planète peut enfin respirer. Au fin fond de mon confinement, peut-être qu'au final, le virus c'est nous. Au confin du confinement, je profite du temps libre pour travailler un peu au calme mes écrits. Puis je prends des activités de loisirs, par exemple comme la course ou le yoga que j'avais plus du tout le temps de faire. J'en profite pour passer aussi du temps en famille et me reconnecter un peu au monde réel. Et je reprends contact aussi avec des vieux potes. Et du coup j'appelle, je téléphone, chose que je déteste faire. Voilà, je, je prends aussi soin de, de mes petites mamies wadine qui ne peuvent pas aller faire les courses. Du coup, je vais leur faire les courses. Voilà, je suis en veille sur, sur tous les élans un peu de solidarité qui se tissent entre les humains face à une situation difficile et je trouve que c'est touchant. Et surtout, j'espère que ça va durer. Voilà, sinon je me demande aussi comment est-ce qu'on va reprendre une vie normale après tout ça et qu'est-ce qu'on va en tirer. Voilà. Et prenez soin de vous. Au confin de mon confinement, je suis contrasté entre un ennui profond, parce que j'ai le temps de rien faire, mais je fais rien parce que je m'occupe de mes deux enfants. Ma femme est en télétravail, du coup, il ben, faut bien jouer le papa modèle. Du coup, je les vois grandir, j'en profite à fond, mais le reste, pour la maison ou pour moi, eh ben, il n'y a plus grand-chose. Alors du coup, ce qui me passionne, c'est de regarder la vie des gens. Je fais un peu de sociologie, j'analyse, et ça me fait rire. Les mêmes qui râlent, qui trois jours après s'extasient devant une vidéo pour s'occuper, qui trois jours après re-râlent, etc., etc. Et en fin de compte, on s'y habitue, et c'est pas si désagréable. Et je pense que même à la fin, ça va faire bizarre de retourner au travail. C'est comme tout, on reprendra le pli, et on recommencera. Peut-être modifié, peut-être changé, peut-être avec des perceptions nouvelles sur ce qui nous entoure. Mais franchement, nous connaissons, peuple français l'heure, je n'en suis pas sûr. Allez, ciao à tous Au jour 19 de mon confinement, j'ai fait des listes. J'ai fait plein de listes de tout ce qu'il y avait à faire, tout ce que je pouvais faire pour m'occuper. Je me rends compte que j'accumule les listes et pourtant je ne fais toujours rien. Avant, j'avais une excuse pour justifier ma procrastination, le travail, ma vie sociale. Maintenant que je me retrouve sur mon canapé à me gaver de ferrero rocher et de pas de premier prix, je n'ai plus l'excuse et pourtant je ne fais toujours rien.